Bonsoir! Je voulais euh, vous souhaiter à tous et à toutes une joyeuse Saint-Valentin. Et euh, je vous dis on vous aime au nom de toute l'équipe. Et euh, je voudrais faire un petit interlude aujourd'hui pour vous parler euh, des rumeurs d'extraterrestres qui courent dans nos mains médias actuellement. Euh, je voudrais faire un petit parallèle avec une histoire pourtant qui a peu fait l'objet de discussions dans les médias et qui, qui s'avère être beaucoup plus important qu'on le pense. Et je parle de cet article-là qui remonte au 11 février. Euh, le 11 février dernier, c'est-à-dire euh, avant, ben, là on est rendu euh, le 14 au moment où vous allez écouter cette vidéo-là, ça veut dire qu'il y a quatre jours, il y a un satellite russe, de, russe secret qui s'est désintégré en orbite, euh, créant un nuage de débris. En fait, euh, les Russes ont admis. Euh, deux jours plus tard, avoir été l'auteur de la destruction de ce satellite-là. Et euh, si vous ne le savez pas, en astronomie, lorsqu'un ast satellite de la sorte euh, tombe en, en ruine, surtout s'il a été explosé ou qui a été détruit, ben, ça crée des débris volants qui, qui volent à très grande vitesse. Puis, comme il n'y a pas d'air pour l'arrêter, ces débris-là euh, continuent leur route euh, de façon euh, effrénée euh, dans la, la, la partie de l'atmosphère terrestre dans laquelle ils sont en orbite. Et euh, tout ceci a des conséquences absolument dramatiques pour les autres, euh, les autres satellites. Euh, en fait c'est que euh, une toute petite pointe de quelques millimètres peut détruire un autre satellite si elle va rentrer dedans très rapidement dans la, la stratosphère on entend parallèlement euh, parler de, de comment qu'on dit des euh, des astéroïdes qui tombent actuellement en France euh, en Angleterre j'ai vu un article là-dessus euh, on dit que aux États-Unis et au Canada on a détruit euh, des objets non identifiables. Euh, Permettez-moi de faire un lien avec cette histoire-là de l'actualité, parce que ça m'apparaît qu'on veut simplement détruire peut-être des euh, objets qu'on ne veut pas qui tombent au sol pour, pour ne pas être euh, interceptés par euh, d'éventuels ennemis. Ou euh, encore, que euh, les euh, dégâts faits par la destruction de ce satellite en haute atmosphère euh, sont en train de faire rendre l'âme à plusieurs des satellites existants. Euh, parmi eux, il ben, y en a beaucoup qu'on qu ne connaît pas parce qu'ils sont d'origine militaire. fait que ça doit créer tout un émoi internationalement. Euh, je crois qu'actuellement pour voir un peu comment s'est déroulé le dernier Forum économique mondial et l'absence de plusieurs dignitaires et le manque de présence aussi de plusieurs euh, présidents ou, euh, ou des gens qui ont des intérêts économiques dans tout ça, euh, semble de plus en plus démontrer qu'il commence à y avoir une dissension, parce que dans un système capitaliste qui est en train de prendre fin, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant pour la concentration des richesses, et ce gagnant-là finalement emportera notre esclavage à terme. Fait que bien entendu, on le sait déjà, il y a des gens qui euh, se sont soulevés les uns contre les autres, et j'ai l'impression, euh, même je pense qu'Ellen Most s'est fait attaquer un petit satellite dernièrement. Fait que j'ai l'impression qu'il se crée une petite guerre en haut, où on est en train de démolir les jouets des autres. Fait que, et ça pourrait expliquer euh, tout le brouhaha qu'on est en train de vivre actuellement. Euh, malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous, parce qu'en fait, quand les éléphants battent, l'herbe en souffre, fait qu'on va laisser euh, les choses se continuer. Euh, pour ce qui est des extraterrestres, je demeure très sceptique. Premièrement, euh, je vous invite à aller écouter, si vous parlez en anglais, la vidéo de Chris Markinson, qui ridiculise un peu le discours public à ce sujet-là, parce que finalement, ça ne tient pas... Euh, euh, c'est pas la question des de extraterrestres, on s'entend, vous avez le droit de croire ce que vous voulez, c'est vraiment pas ça le sujet. C'est juste que les propos qui sont dits publiquement ne euh, vont pas dans le sens euh, d'une véritable révélation. Il euh, y, a, y a des trucs douteux là-dedans, puis on a des journalistes aussi qui sont des, des journalistes euh, militaires. Euh, qui ont rien à faire avec euh, ce genre de, de phénomènes, qui sont en train de prendre euh, ces théories euh, à leurs mains. Il faut se poser aussi des questions. Puis je vous réfère aussi à Sylvainio Trotta, euh, qui est un spécialiste dans le domaine des ovnis. C'est quelqu'un d'ailleurs qui y croit beaucoup, qui a travaillé longtemps euh, avec un, un canal euh, dédié à ce sujet-là, qui lui-même n'y croit pas fait que même les spécialistes des ovnis euh, croient qu'on est en train de se faire monter un bateau. Puis on sait aussi que ces multinationales-là et ces grands pouvoirs euh, font du surf sur à peu près toutes les croyances qui existent actuellement euh, chez euh, le peuple. Et euh, j'ai l'impression que tout ceci est exploité encore une fois pour nous manipuler. Fait que, euh, mais ça reste une opinion personnelle. Fait que vous avez le droit de croire le contraire. Et euh, je pense que c'est ça qui, qui fait qu'on est une société saine, c'est qu'on soit capable d'en parler. Fait que, ne vais pas me donner vos commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Puis, euh, je pourrais vous répondre à ce moment-là. Euh, et euh, je voulais vous dire aussi, il y a des gens qui me disent qu'ils qu tentent de me rejoindre, ils ne sont pas capables de me rejoindre, et quand j'essaie de leur répondre sur les films de nouvelles, mes réponses disparaissent, fait qu'ils n'ont vraiment pas qu'on se parle. Fait que si vous voulez me rejoindre, c'est très simple, vous écrivez à québec.intégrite gmail.com ou encore info, A commercial, Québec Intégrité, en un seul mot, euh, c'est simplement Québec Intégrité, sans le E, euh, .org, euh, Organisation, euh, en établissement lucratif, comme vous voyez, on vous quête pas d'argent à chaque fois qu'on vous parle. Ok, je vous souhaite une belle soirée puis je vous aime! Bonne Saint-Valentin!